J'ai découvert le sprint l'année dernière à Flennes dans des conditions climatiques difficiles. Et cette année, à val c'est bien les conditions de rêve. Avec, euh, J'ai assisté aux séries, aux qualifications, aux, aux relais également, que je découvre sur le format olympique. Et je dois avouer que je m'éclate. Ça s'est bien tiré la bourre parce que, même si on était en finale B, il y avait plusieurs grosses équipes qui étaient encore alignées. Et on, on a joué jusqu'au bout. Là On a vu avec les Suisses, ça s'est tiré jusqu'au bout, ça s'est joué un peu stratégie. Je me suis remobilisé grâce à Robin, parce que c'est vrai qu'hier j'étais un petit peu déçu de ne pas courir la grande finale. Mais au final j'ai vu qu'il y avait quand même aussi beaucoup de niveaux aujourd'hui sur la finale B. Euh, donc Robin a su vraiment me remobiliser pour aujourd'hui. Ouais, euh, Très bien, on gagne aujourd'hui, on confirme les le championnats d'Europe de l'an passé. Bon, c'est pas une course facile, hein. à chaque fois il y, a, il, y a, il y a toujours du suspense, il peut se passer beaucoup de choses sur un relais, c'est ce qui fait que le format est très intéressant et voilà aujourd'hui on est très content et puis toute l'équipe de France est forte. Ouais bah on est, on est super content. c'est vrai qu'en plus là d'être en première étape à, à Valto bah, en France, avec euh, tous les gens qu'on connaît un peu par là, ça fait vraiment plaisir d'être en forme. C'est sûr que c'est un format qui peut convenir à beaucoup de profils de coureurs. Là, on peut dire qu'il est assez bien homogène, bien équilibré pour que ça convienne à, tant aux sprinters qu'aux spécialistes plus de longue distance. Donc c'est quand même un peu spécial, parce qu'il y a une grosse proportion de manip dans, dans le temps de course. Pratiquement 20% de la course, est des manips. Euh, il faut arriver à doser son effort à la montée pour être bon en manip et pas faire trop d'erreurs. Euh, ouais j'ai voulu quand même un peu temporiser sur le premier tour, enfin euh, voilà le premier tour on sait qu'il faut euh, en mettre mais bon il y, y a le deuxième tour donc voilà je l'ai gardé en ligne de mire et par contre ça m'a grave boosté pour, euh, pour le deuxième tour, euh, voilà j'avais mon petit Lièvre Emilie devant et, euh, et je suis allée la chercher un maximum euh, sur le deuxième tour.